Écoutez-moi les barres à la GS que vous avez bien suivi. Vous allez voir l'incroyable, le magnifique et le gigantissime deck électro, non pas électro-galactus parce que euh, personne n'a galactus, tout simplement 0,0000 000 et on continue comme ça, 1% des joueurs ont galactus. Accessoirement, moi-même, je ne l'ai pas et puis c'est extrêmement frustrant de regarder euh, une decklist finalement qu'on ne peut pas euh, créer. Ça peut être sympa à, à regarder finalement comme ça mais derrière si on veut euh, la tester, si on veut la jouer, si on veut monter le ladder avec, bah finalement on ne pourra pas parce qu'on n'aura pas la la carte, le deck que je vais vous présenter, alors c'est un deck, on en parle depuis euh, pas mal de temps, de ce deck, il existe depuis... Euh pas mal de méta finalement et résiste à toutes les méta, au méta surfer, au méta zabou, au méta post nerf zabou surfer, c'est-à-dire la méta modoc, mais j'ai pas envie vraiment de parler de méta modoc parce que modoc ne domine pas le jeu comme euh, zabou et surfer ont dominé euh, le jeu, voilà on est dans une méta qui est assez riche avec énormément énormément de decks, il y a toujours des abou, il y a toujours des surfeurs il y a des modoc, mais voilà modok est contrable avec cosmo par exemple, euh, donc c'est une carte qui a quand même euh, voilà, des counters euh, directs pour le coup. Donc la liste Electro, alors moi je l'adore, je la trouve euh, hyper sympa. Et surtout c'est le dernier deck on va dire Pool 3 que j'ai pu créer. Tout simplement parce qu'Electro ça a été la dernière carte Pool 3 euh, que j'ai récupérée euh, dans mes coffres. Donc que fait-elle Pour 3 mana, elle a 2 de puissance. En révélé, c'est-à-dire quand elle arrive, elle va vous donner 1 d'énergie maximum. Donc chaque tour vous avez 1 mana de plus et en continu vous pouvez uniquement jouer une carte par tour. Donc si jamais vous le euh, jouez sur un lieu qui détruit euh, votre carte, bah finalement vous ne euh, j'ai d'ailleurs bénéficié, non vous n'avez pas ce malus de jouer une seule carte par tour. Bon ça change pas grand chose avec votre deck parce que l'idée c'est vraiment d'empiler des monstres. Alors là, moi je joue du Octopus, je joue du Doom bon c'est assez classique mais il y a des, des aménagements à faire euh, en fonction des cartes que vous avez c'est ça qui est assez intéressant c'est que euh, finalement ce deck là si par exemple vous, alors bon Emdal c'est un pool, pool 1 je crois, donc si jamais vous n'avez pas Mdal, c'est qu'il y a un souci Mais par exemple, si vous n'aimez pas Mdal, Vous pouvez mettre Odin Odin qui marche très très bien Parce que euh, ça va proc avec Doctor Doom Ça va proc... Sur Aero par exemple, si vous avez l'initiative, donc on a du Sunspot évidemment parce qu'on a pas mal de tours, enfin euh, on peut avoir des tours vides, euh, surtout si on n'a pas Wave. même si en général quand on n'a pas Wave, on est quand même euh, dans le mal, c'est pour ça qu'il y a la Chavez, pour vraiment augmenter nos probabilités d'avoir finalement euh, sur le T3 une de ces deux cartes clés, on a du Lézard parce que c'est 5 points et qu'accessoirement avec Magneto on peut, on peut trickser, pareil avec Emdal. On a euh, l'idée, c'est de faire soit Electro, soit Wave. Wave, on connaît hein, maintenant, on jouait dans plein plein de decks, dont le deck Galactus accessoirement, mais il y a aussi Electro Galactus hein, qui existe. Donc, euh, on fait T3, euh, un Electro ou un Wave. Derrière, sur T5, on va jouer un. Enfin, euh, sur T4, pardon, on va jouer un T5, et ensuite on va enchaîner des T6, etc. Donc, l'idée, c'est de faire un Dino, Parce qu'on a quand même pas mal de cartes en main, vu qu'on en joue qu'une par tour en général. On a euh, souvent, c'est quand même un bobo euh, bébé, puis le skin est absolument merveilleux. Donc, on fait du Dino, on fait du aéro du Octopus, derrière, on fait du Taskmaster ou derrière on fait du Doom Enfin euh, voilà on enchaîne les monstres tout simplement il y a du Magnéto qu'on peut jouer très vite également donc voilà c'est assez simple à jouer pour le coup même s'il faut quand même se concentrer par rapport au lieu j'ai hâte de parler je lance tout de suite euh, je lance tout de suite les games donc oui vraiment n'hésitez pas à si jamais il y a une carte que vous aimez par exemple vous n'avez pas octopus c'est possible bah vous mettez un autre T5. L'idée c'est quand même de respecter un petit peu euh, la curve et si jamais vous n'avez pas d'autre T5 qui vous plaît, euh, même leech, hein, leech, ça peut marcher avec ce deck pour le coup parce que quand vous faites wave leech, ça marche assez bien. La leech d'ailleurs qui est... Euh, parce que dans ce deck il n'y a pas finalement de carte euh, donc là on va snapper je pense quand on a Electro en main il n'y a pas de carte euh, qui bloque l'adversaire on est sur un deck pour moi il y a deux types de decks dans le jeu et après il y a évidemment des decks qui vont prendre un petit peu d'un type prendre un peu d'un type qui vont être 60% d'un type 40% d'un type mais en gros si on doit polariser le jeu il y a les decks qui vont proposer des points qui vont mettre des points donc les decks entre guillemets, combo, euh, si je puis dire. Donc, j'entends euh, ce deck-là, euh, euh, le deck Modoc, les decks euh, Patriotes, les decks Surfer. En gros, ils ne vont pas trop interagir avec l'adversaire. Après, il y a des nuances. Par exemple, le deck Surfer, il va jouer des Cosmos, euh, ce genre de choses. Il peut jouer des Juggernaut, etc., des cartes un petit peu tech. Et d'un autre côté, il y a les decks qui vont essayer de bloquer l'adversaire. Et c'est pareil. C'est rare, les decks full block. Moi, il y a un deck que je joue beaucoup en ladder en ce moment, c'est le Serra Control. Sans abou, pour le coup. Euh, alors là euh, ça changerait rien hein. euh, Par contre le dino il va être pas mal sur la citadelle Par contre le raft on n'arrivera pas à le prendre avec notre deck Donc euh, je pense qu'on va juste électro là dessus Tranquillement Tranquillement euh, Ouais ça me paraît pas trop mal et donc, je sais plus ce que je disais, euh, et donc voilà, il y, y a des decks full control, il y a plus de decks qui vont faire des points évidemment, et après voilà, il y a des decks qui vont essayer de mettre des points tout en prenant des cartes, des cartes tech, etc. Le problème de ce deck, c'est qu'il n'y a pas véritablement de carte qui va bloquer l'adversaire, mais on s'en fout, on fait énormément de points, et en même temps, ce que je dis c'est un peu con, enfin c'est pas totalement vrai parce qu'il y a des cartes un petit peu tricky comme Aero et Puce. Octopus, pardon. Donc euh... Que faire Est-ce qu'on fait euh, Octopus maintenant Ça me paraît pas mal. On le fait sur Raft On le fait sur Citadelle Plutôt sur euh, la Citadelle, j'imagine J'aime bien l'idée. Armor, on s'en fout un petit peu. Qu'est-ce qu'on va... Qu qu va choper Professeur X. Wouah. Et bonimo. Bon. Euh... Red Skull. Bon. Est-ce qu'on a perdu là Il y a des chances. Il y a des chances, il y a des chances. Après on a le Doom qui permet de mettre des points sur Big House. Ah là là, c'est dur hein. C'est <rire> dur de prendre un Professeur X ici. Euh... Oh là là, c'est horrible hein. Oh, il a une grosse main hein on va quand même faire le Doom, je crois. Electro. Intéressant. Intéressant. Ouais, mais là, c'est compliqué parce qu'à droite, on va sûrement perdre. Et on a un Boudino, mais je suis pas sûr que ça suffise. Je pense que là, il peut pas nous gagner les points. Le m ne changerait rien. Euh... Assez ah, dommage parce que Aero ici aurait été sympa. Après, il y a Dino. Est-ce qu'il est gros Il est 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Il est 13, ça me fait 18 points. Lui, il est à 9. Ah, le problème, c'est que le. Remarque, s'il fait Magneto, il ramène Electro. Donc, il perdrait. Il y a Red Skull. J'ai envie de tenter, mais c'est un peu risqué. Je pense qu'il fait plus que moi. Il a quand même 4 points d'avance. Il est à 9. Non, on est à 5 plus 13, j'ai dit. On est à 21. Non, non, on est à 18, je suis bêta. Non, non, on est à 18. Euh, je pense qu'on va passer, malheureusement. Dommage. On a snap parce qu'on avait une belle main. Mais là, c'est vrai que sur l'octopus, on s'est fait, euh, fait avoir. On va quand même cliquer sur pas encore. On ne sait jamais. Peut-être qu'il est pas... Euh, il n'est pas confiant, mais là, bon voilà, c'est le problème d'Octopus, c'est que parfois, bon là c'était un deck big, on est vraiment très très mal tombé pour le coup, parce que c'est un deck qui va jouer uniquement sur des grosses créas, donc euh, bon, c'est notre veine ça pour le coup, on croise aucun mirror, et là, première vidéo YouTube, le mirror match, bon, bon ça arrive hein, pour le coup, euh... planning, je vous parle rapidement du planning, euh, vous le savez, tous les jeudis, c'est la journée Marvel Snap, de 10h à 20h, il euh... y a une autre journée, euh, donc là on va snap dès qu'on a Electro Pas forcément Wave mais Electro euh, pour le coup vraiment très très fort Enfin la carte clé du deck hein, finalement C'est un deck électro. Electro Donc de 10h à 20h jeudi euh, Sur ma chaîne Twitch Twitch.tv TheFishUgo pour du Marvel Snap Et mardi également euh, Alors peut-être ce sera pas toutes les semaines bah, C'est pas mal Londres avec notre deck big C'est extrêmement extrêmement bien euh, donc euh, voilà, en tout cas ce mardi-là, de 10h à 20h, il y aura du Marvel Snap. Euh, je vais vraiment essayer de, de vous proposer un max... Ça c'est hyper intéressant, même si ça ne changerait pas encore une fois... Enfin, hein. euh, théo théoriquement, enfin, en pratique, euh, ça peut être cool de plus avoir l'effet continu, mais en vrai, on... c'est plutôt l'inverse. En théorie, euh, c'est cool, mais en pratique, en vrai, ça ne change rien. Euh... Je disais quoi Ah oui, mardi. Donc ce mardi et ce jeudi, journée full Marvel Snap, il y aura des tournois, c'est pour ça que j'essaye de caler aussi les jours. Bon, le jeudi, c'est stable, hein, c'est tous les jeudis. Et après, l'autre journée, c'est en fonction des tournois. Là, j'ai un tournoi euh, Marvel Snap mercredi. Donc on va faire Octopus ici et je pense qu'on devrait gagner vu qu'on va bloquer totalement ce lieu et nous, on va vraiment profiter de Londres pour le coup. Euh, donc voilà, mardi, il y aura un tournoi, je ferai dans l'après-midi un tournoi Marvel Snap. Jeudi, je vais essayer de trouver un tournoi et accessoirement faire du ladder et euh, vous proposer un maximum de decks, donc ça sera intéressant. Et samedi, ce samedi à partir de 19h j'ai un tournoi le soir sur Marvel Snap pour le moment c'est pas des gros tournois euh, là samedi c'est un tournoi avec 500$ de dotation c'est quand même énorme, hein. le premier il prend 250 ce qui est quand même gros hein. pour un jeu comme ça c'est des tournois communautaires hein. euh, donc voilà, euh, mardi il y a un tournoi samedi il y a un tournoi plutôt le soir à partir de 18h et euh, sinon toute la euh, euh, et sinon euh, voilà en stream c'est mardi jeudi et euh, samedi voilà. je vous attends nombreux oh le coquin mais décidément. Est-ce que ça change la donne C'est un peu chiant. Après, l'avantage, c'est qu'on a Magneto. Au pire, on aura Heimdall. Uh -huh. On peut faire Tasmaster C'est un 10 points. Ça nous fait 20. Et au pire, on a Magneto. Ou alors, on prend tout de suite... Euh ah c'est pas évident mais On prend tout de suite à gauche Lui il a vision il va pouvoir se décaler Ah j'aime bien l'idée de faire Tasmaster. Après euh, Magneto c'est juste un énorme monstre Je pense pas faire Magneto au prochain tour Je pense que je vais faire Aero Donc autant faire Magneto maintenant Et prochain tour je ferai Aero à gauche Je pense Le seul problème c'est vision mais Et Ça me paraît pas mal Et accessoirement je fais juste Tasmaster derrière en mode gros ton. Oh il a snapé Bon bah ça va être intéressant ah, c'est le problème d'Octopus, c'est que dès qu'il commence à avoir des points... Octopus, ça va être une bonne carte pour contrer les decks un peu tech, finalement. Euh, les decks avec des combinaisons. Mais dès que ça va être des trucs un petit peu curvés, des trucs euh, Jones, euh, White Queen... C'est pas vraiment des combinaisons, c'est juste des, des decks good card, on va appeler ça comme ça. Tous les systèmes, bon, il a amené la vision à gauche. Il peut re la vision, malheureusement. Après, on est en train de gagner au milieu, donc ça, c'est quand même assez intéressant. Et puis... Euh Et Voilà. Est-ce qu'on ferait pas un truc tricky avec ça La question c'est est-ce qu'il va aller à droite ou pas Il va faire vision à droite Plus une autre carte à droite ou alors il bourrine à gauche Mais non. Moi sa place fait quoi Vision à droite Plus une autre carte à gauche Et au mid il perdrait J'ai l'impression qu'Aimdall c'est la carte la plus tricky et celle... Autour de quel il va moins tourner. Dans ce cas-là, je ferai Mdal ici. Le problème, c'est que s'il fait Vision, je perds, quoi. S'il fait Vision à droite, je perds. En fait, s'il va à droite, je perds. Mais le mid, je suis en train de gagner. mais peut-être Vision au mid, pour être sûr. En vrai, s'il fait Vision au mid, il a gagné au mid. Donc derrière, il a juste à gagner une des deux lignes. Je pense que le mid, il va essayer de se battre. Honnêtement, je pense que je vais à MDAL. Faut juste pas qu'il aille à... Ad... Ok, ça c'est bon signe ça, Magnéto. Je crois qu'on a gagné À part si on se fait péter par salle des dangers Mais on a gagné 8 points là Vous voyez c'est intéressant, là on a vraiment fait le play Autour duquel il pouvait moins tourner Vamos Vamos, vamos Donc voilà, il y avait des aéros, il y avait des choses comme ça Attends, Attendez, si je faisais aéro à droite Non je perdais, aéro à gauche Je perdais, vision humide c'était relativement euh... Ouais c'est relativement standard comme play, mais il ne faut pas non plus toujours vouloir faire des plays tricky. Parfois, il faut juste faire des plays forts et ça suffit. Typiquement, vous voyez une grosse créature en face, vous avez un chang chi Il bah, y a deux écoles, soit le gars qui va dire, hey, mais un peu comme au poker, le gars qui a perdas et qui, qui va limper avec ses perdas en mode, ouais, je vais essayer de prendre un maximum de points rapidement, enfin et un maximum de points à la fin, enfin d'argent à la fin. Ou il y a le gars qui va tout de suite considérer sa main comme une bonne main et jouer. Bon là, je vous ai embrouillé. Mais... Euh, mais en gros voilà, je pense qu'on a perdu là. S'il si snap, je pars ici. Parce que Sunspot contre wave on a perdu une carte clé et lui, il a gagné une bonne carte. Pour 1. Donc, euh, je pense qu'on a perdu. Après, s'il si snap pas, on reste. Hein. Donc voilà, c'est un peu l'idée, c'est que moi, je préfère maintenant jouer... Je, je... Oh Ça se tente, hein, franchement. Je vais pas snap parce qu'il a quand même un, un réel avantage sur moi. Bon, on n'a pas le révélé. Par contre, on a le continu. Il a snap. Il, il est en avance ici. Il est en avance là. On a un sunspot, Aero doom. Ça fera jamais gagner un hein, sunspot, Aero doom. Sunspot, dino, taskmaster. Ça fait pas gagner. Je pense qu'on va partir. C'est un peu trompette, mais je pense qu'on va partir maintenant. C'est important, le, le win rate du jeu, j'en parle tout le temps, mais le win rate c'est pas très important. Tous les decks se valent à peu près. Globalement, euh, après il y a vraiment des decks qui sont au-dessus et il y a des joueurs qui sont au-dessus, mais globalement, le win rate c'est pas la chose la plus importante. Ce deck là c'est un excellent deck, donc c'est entre 50 et 65, voire 70% de win rate. Par contre, ce qui est important, c'est de savoir abandonner au bon moment. Et c'est ce qu'on voit dans les tournois. Hein. Euh, un gain, euh, le, ceux qui gagnent les tournois c'est pas forcément les, les meilleurs euh, joueurs c'est enfin c'est les meilleurs joueurs mais c'est les meilleurs snappers surtout donc voilà ça c'est vraiment la clé c'est le snap et euh, docteur octopus ok Wondoo c'est ça peut être joué dans Galactus On va voir Bucky Barnes ok Bucky Barnes Sympa. Quoi que je dis sympa mais j'ai pas de follow-up derrière. Après dans mon deck il y a pratiquement que des follow-up là. A hein, 5. Je suis tenté par faire electro. Euh, je vais quand même electro en considérant que je vais piocher un 5. Nova, Carnage, ok. Bon. C'est assez standard, il va essayer de faire un maximum de points. Nexus est plutôt un bon lieu pour nous parce qu'on a vraiment beaucoup beaucoup de points avec notre paquet. Je pense que Nexus c'est bien, après il a du Death il a des choses comme ça. Euh, ouais, ouais, bon, ça c'est quand même gros. Ouais, on, a, on va quand même faire pas mal de points sur le Nexus, à voir si ça suffit. Mais... Ouais, J'sais pas on a un peu de retard là parce qu'on n'a pas eu un, bon, un gros 5. Le dino est gros. Magnéto. On va faire le magnéto. Bon à partir du moment où il snap pas, on n'a pas à snapper. Aéro, ah, on s'en moque. Ouais, vous voyez en termes de points. Ah, en termes de points, on est quand même bien derrière, malheureusement. Ouais, le Nexus nous bloque. Je regarde s'il n'y a pas un play, mais malheureusement. Ouais, on... dommage, on n'a pas eu le 5. Le 5 qu'il fallait quoi. Bon on peut faire Taskmaster, mais ça change pas. Il a quand même pas mal d'avance sur nous. Malheureusement c'est des deux, donc on peut même pas les déplacer euh, Ouais je pense qu'on va accepter la... Après il y a lui qui est gros Mais pas tant hein. Autant jouer Taskmaster, mais ça fera pas gagner Non malheureusement on va abandonner on va ab... Vous voyez on a, f... on, a fait deux défa... on a fait trois défaites Enfin c'est des fuites Mais c'est comme des défaites Mais c'est pas vraiment justement comme des défaites Mais en tout cas on a gagné qu'une game Et pourtant on a pris deux cubes Vous voyez qu'on a fait moins 4 moins 2 et plus, euh, plus 8 Moins 1, moins 1, plus 8 bon, On n'a pas eu trop de chance hein, sur les sorties Même si on a eu Electro Mais voilà il n'y a pas besoin d'avoir un gros win rate. Il faut juste bien être concentré sur les cubes Et c'est pour ça que ce deck là Ah ça c'est pas un très bon lieu pour nous Malheureusement le Mojo World euh, Ouais, C'est vraiment un très mauvais lieu pour nous on va même pas... Je pense qu'on va même pas essayer de euh, gagner Le Mojo World j'imagine Ah ça c'est horrible aussi Bon, ça va être compliqué. Euh, si il snap, on part, je pense. Là, il y a deux lieux qui nous posent problème. Ouais. Il y a trois lieux. <rire> c'est rare, en vrai. Il y a trois lieux qui nous posent problème. Et voilà, ce qui, ce qui est bien avec ce deck, c'est que c'est un deck... Ah. Bon, en vrai, Octopus, ça fait des points. C'est 10 points, ça fait pas l'effet. Là, ici, je crois pas qu'on ait vraiment envie de faire l'effet. Par contre, je vois pas comment je vais gagner le, cette ligne là. Ah, quoique j'aurai aimdal qui va ramener sunspot. Ouais, ça va être un peu tricky, mais je pense qu'il y a moyen de faire un truc. Ça va être un peu tricky. Mais je pense qu'il y a moyen. Master. J'aurais presque envie de snap. C'est un peu ambitieux, mais je crois qu'il ouais, qu y a un snap à prendre. C'est un snap euh, un peu un semi-bluff. C'est-à-dire que je suis pas mal, mais j'ai pas non plus la main gagnante. C'est difficile d'avoir une lecture sur ce qu'il va faire. Donc en fait, j'ai pas gagné. Là, c'est pas un snap genre j'ai gagné. Mais c'est un snap de si tu pars, je suis content parce que je prends mon point. Et si on joue, c'est bien aussi. Donc euh, là, c'est intéressant comme snap pour le coup. Limite si j'avais été méga méga devant, peut-être que j'aurais pas snap pour être sûr de prendre les deux. Et donc oui, je finis là-dessus, je sais pas si je l'ai dit, mais je le dis, je le redis. Euh, ce qui est bien voilà, c'est que ce deck il est quand même assez facile à jouer, c'est un deck de curve. La, le, le raisonnement doit principalement aller sur les sur euh, où on va se placer. Et en fait ça permet de vraiment euh, se concentrer sur les, sur les cubes pour le coup. Parce que même quand vous jouez sur tablette, dans votre lit, machin sur téléphone et tout, évidemment si on joue sur PC on est un petit peu plus concentré, mais parfois on écoute de la musique, parfois on regarde une vidéo YouTube en même temps, etc. Et, et en fait on, on va jouer de manière automatique, et en fait on ne va pas être concentré. Ou alors on va se concentrer un peu sur le gameplay pas du tout sur les cubes, parce qu'on se concentre en même temps entre guillemets sur autre chose à côté. Et ça fait qu'on va avoir un, un, un average cube qui est est catastrophique On peut avoir un win rate correct Genre on peut avoir Notre petit 55 60% de win rate Sans être trop Grave concentré Mais On va avoir vraiment Un, un average cube Qui va être horrible C'est à dire qu'on va jouer 2 heures Et on va perdre des, des cubes quoi. Je vais snap ici Parce que j'ai un réel avantage Sur lui Juste sur ce play là Bon après euh, J'ai loupé le T3 Peut-être que mon snap Était un peu ambitieux Mais bon J'ai une grande chance D'avoir wave là Wave ou, euh, ou Electro. Après, l'avantage c'est que j'ai Aero. Et si j'ai l'initiative, Aero c'est la carte clé dans ce matchup. Parce que s'il fait femme invisible, euh, femme invisible avec. Euh, euh, ben. Comment euh, il s'appelle euh, J'allais dire Mokhtar mais il s'appelle pas Mokhtar euh, Modoc. Modoc into euh, là mm, Pas mal ça. Ouais, Modok into... Ah non, c'est un Polar... Polaris, ok, intéressant. Remarque, il y a Killmonger, c'est un peu bizarre, mais donc, dans ma tête, c'était un Modok, mais Modok est là. Si on fait aéro, ça bloque justement sous Femme Invisible, donc c'est une des cartes counter, qui est pas mal jouée. Oh, chang intéressant. Very interesting, même, je dirais. Euh, Est-ce qu'on fait Octopus Je crois ah, qu'on va juste faire euh, Doom. Qu'on va faire Doom into aero Ouais Bah techniquement ça change pas grand chose On on a fait, on, Doom il fait beaucoup de points Il nous permet de prendre le mid On est pas tant derrière On est quand même derrière Après euh, est-ce que l'aero fait gagner La question c'est combien de cartes il va mettre au centre Il joue quoi de l'aero Polaris c'est un deck euh, good card Il joue Magneto à la fin Dans un deck good card il y a Magneto Je fais quoi Je fais euh Aéro euh, ici. j'essaye de gagner au mid. Lézard. Ça. Ah. Ou je reste à gauche. Je reste à gauche. Je fais un de plus ici et je fais ça. Le problème c'est que je perds à gauche. Et techniquement il va peut-être aller sur New York. Est-ce qu'on prend le risque Là j'avoue que c'est un peu tricky. Hein. Je suis derrière mais... Ça dépend combien de quartiers il va mettre au centre. S'il reste tel quel j'ai perdu. S'il reste tel quel, j'ai perdu. Je, je prends le play, je pense, parce que il, il, il me plaît bien ce play. S'il déplace pas, j'ai perdu. Cosmo, ça change rien. Lézard, ça change rien. Swarm, non, on a perdu. Dommage. Bon il y avait de l'idée hein. C'était un peu, un peu tricky. Mais en gros il suffisait qu'il déplace une carte et c'était bon. Voilà, il a joué plein plein de petits trucs. Il avait les swarms, ça pouvait être problématique, mais il pouvait faire un magnéto. Je pense que c'était ok quand même de jouer, même si c'est un poil risqué, peut-être en tournoi... De toute façon en tournoi on ne prend pas les 8, justement. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à regarder les, les tournois que je vais, euh, je vais proposer sur la chaîne. Euh, je, vais même, je vais essayer de, faire, de mettre en place une série de vidéos. Chaque semaine, il y aura un v1 contre un streamer. Euh, donc je pense que je vais commencer avec Torl Koutars. Et euh, voilà, chaque semaine on fera un 1v1, euh, genre un BO2 par exemple. Ah, c'est pas forcément bon les écureuils, mais. Faut snapper, je pense. Avec Wave, Octopus, Into Taskmaster, c'est quand même une belle combinaison. Et Aero derrière. Je pense que j'aime bien. J'aime mon Sunspot ensuite qui prend quand même pas mal de points. Donc euh, voilà, je vais essayer de vous proposer un maximum de tournois parce que c'est ce qui plaît hein, sur le jeu, clairement. Parce que le ladder, euh, on passe infinite. Et après infinite, finalement, il y a beaucoup de bots, malheureusement. Bon pas tout de suite après Infinite, mais les joueurs qui sont 130, 140 et plus, il y a des joueurs qui sont 250, parce qu'en fait il... un match sur deux c'est un bot, voire deux matchs sur trois, quoi. Donc euh, Mais c'est aussi, voilà, c'est le le Enfin c'est logique. C'est juste que des... les joueurs, vu qu'il n'y a pas de. Il y a pas de truc à gagner après Infinite. Infinite, il y a un autre carte, après il n'y a plus rien, bah les joueurs ils s'arrêtent Infinite et ils ont bien raison. Je vais bloquer New York. Je pense c'est intéressant. New York, c'est un truc qui est très, très chiant pour nous. Parce que sinon, il déplace sur New York. C'est assez tricky. Vous voyez le match d'avant. On savait pas trop comment il allait faire. Bon, le problème, c'est qu'il joue Dracula. Donc, il peut y avoir des grosses créas. Et Il peut y avoir des petits. Apo, Tun, Odok. Ok. Bon, euh, on n'est pas si mal, en vrai. Ah, on n'est pas si mal, hein. Est-ce qu'on fait un Tastmaster 10 points non Autant faire un Magneto. Je crois qu'on va vraiment bourriner là. On fait un gros Magneto à gauche. Donc là il passe pour le Sunspot. Et derrière, euh, l'avantage c'est qu'on peut ramener un truc nous, ici. On peut faire un Tastmaster au centre pour gagner le centre. Alors on fait Tastmaster qui copie Magneto et nous on va juste déplacer Elect. Euh, ouais. Le problème c'est que s'il repasse, c'est possible hein. Il regagne. Bon, c'est un peu tricky. C'est un peu tricky. Aéro change rien, je pense qu'il va juste passer. Je pense qu'il va passer, tout simplement. Faudrait faire Taskmaster ici. Ça fait beaucoup de points, mais ça permet de gagner son sunspot. On gagne ici. Ah non, parce qu'il défausse la carte et il gagne ici. Hop, hop, hop, hop, on n'est pas bien là. Il n'y a pas un truc où on... Ouais, on essaye de gagner la ligne de Dracula. Hein. Ah, mais remarque, ça, c'est pas mal, non Docteur Boom. Il met un peu partout. Je crois que c'est mieux. Je crois que c'est pas mal, Docteur Doom, qui met un peu partout. Hein. Ça fait perdre à gauche... Mais en vrai, ça fait souvent gagner. Euh... Après, ah, ça dépend de la carte qu'il a eu. Si c'est le 20-20, on a perdu. Ouais, my... je sais pas. C'était pas évident. Peut-être qu'il manquait un. T... Là, c'est dur. Hein. Il Manquait peut-être un peu de points. Qu'il a juste eu l'édifice et il a gagné. Donc, euh... mais là, c'est dur. je joue jusqu'au bout hein, dans ce cas-là. Mais euh... ah, c'est my bad, my bad, je crois. My bad. Mais oui c'est cool comme deck, hein, franchement le, le gameplay est assez facile même si là où on, le tour 6 c'est toujours compliqué sur ce jeu, le tour 6 c'est un peu complexe, euh, je pense qu'on doit abandonner hein, si on est sérieux, euh, en vidéo je suis toujours un peu moins sérieux mais j'essaye quand même de l'être, mais, euh... mais le, le gameplay est suffisamment facile pour que vraiment on, on, on ait un, un focus maximum sur le snap, et ce qui fait que, quel que soit votre win rate, vous allez vraiment avoir un gros average cube. Ce deck-là, il vous promet vraiment un très très gros average cube. Par contre, voilà, il faut pas euh, être aussi greedy que moi, quoi. On va snap, je pense. Swarm, jouer comme ça. Ok. Le truc, c'est qu'on a Aero. Et il joue Swarm. Donc, on a un bon match-up contre la version Modoc. Aero, c'est vraiment une carte anti-Modoc. Bah, en plus, on a Electro, donc c'est top. Ouais on est pas mal, on est pas mal malheureusement on pourra pas faire Aero tout de suite, bah on peut tenter après hein. ça dépend ce qui joue parce que si c'est une version euh, on va dire Apocalypse, il n'y a pas Femme Invisible, Modoc est là, et pour le coup Aero sert moins, et vous voyez c'est vraiment un deck qui a vocation à faire des points, donc si nous en face on joue contre un deck pareil qui a vocation à faire des points, euh, sachant que nous on est un poil plus tricky, donc on fait un peu moins de points, mais on est plus tricky parce qu'on a Aero, on a Heimdall, etc. Là où le deck comme ça, il, lui vraiment il a aucune, aucune trickiness quoi, c'est vraiment juste je fais un maximum de points. Oh, c'est rigolo, Maximus, ok. On va faire ça tout de suite. Comme ça, on bloque tout de suite sa ligne à gauche. Ah, malheureusement, on va le déplacer deux fois. Waouh, c'est violent là par contre. Mais bon, au moins, il est bloqué. Par contre, il a beaucoup. mais Il est bloqué. La euh... me paraît pas mal. Après, il y aura ça, mais on perdrait à gauche. On va faire le Taskmaster. Ah, waouh, le Cosmo, il fait mal. Le Cosmo, il fait perdre, même. Waouh, le Cosmo counter. Allez, ah, ouais, GG. On va partir ici, hein, 2 pour 8. Euh, on s'est fait... On s'est fait... Euh, on s'est fait contrer notre Taskmaster. C'est dommage. Hein. On était pas mal, hein, sinon. Je pense qu'on gagnait parce qu'on on avait Emdal. Donc, on, pourrait ram, on pouvait ramener. Et... Euh, et on avait le Mdal qui prenait la ligne, donc en fait on baitait bien au milieu et donc il y avait et, et accessoirement s'il allait à droite, bah on... nous on prenait le milieu, donc on avait vraiment pas mal de, de, de choses un peu tricky à faire. Bifrost, ouais le Vulture il nous a fait trop mal, hein. son Vulture là tout tout tout, il a traversé tout le terrain le gars, c'était beaucoup trop violent. Ok ça c'est plutôt bien pour nous, on pourrait snapper je crois. C'est un peu early, mais je pense que c'est un snap intéressant parce que... Bah, trônes c'est déjà bien pour nous. Et on va récupérer euh, Wave. Donc ça, c'est cool. Même si c'est un Wave T4, on fait Wave into T6, into T6. dépend ce qu'il fait, mais... Ah. Green Goblin. On a Emdal. On va sûrement Emdal, d'ailleurs. On va Wave Emdal. Je pense... Euh, ok, bon là de toute façon ça change rien, on va juste se déplacer, on peut pas se déplacer ici. Sunspot, armor. On peut octopousser à gauche. Ça fait pas mal de points. Enfin au centre, je veux dire. Into aero, mais. Le problème c'est que là on perd à droite. Toujours un peu chiant. Je pense qu'on a perdu là. Magic, ah, magic c'est bien pour nous. Magic c'est bien pour nous parce qu'on a un deck qui est lent et là on a, le, on a un retard avec ce Green Goblin malheureusement. Bon là normalement ça fait prendre la ligne à part si c'est un monstre. Pas enfin, un monstre. Là la ligne est bonne. Euh... What Chavez. On va voir ce qu'il va nous faire. Il fait rien. Donc ça veut dire qu'il va. Ah, C'est chiant. Je connais ce deck. Je connais ce deck. On va partir. En fait, si on avait Mdal, ça aurait été intéressant parce qu'on faisait Emdal. Euh... En fait, il aurait rien mis à droite. Et nous, on aurait déplacé Green Goblin. Parce qu'il va rien mettre à droite. Ça n'a pas de sens. Donc là, il va juste bourriner à gauche. Avec euh... She Hulk, euh, Death, etc. Et nous, on va euh, on va juste se faire péter en termes de points. Donc là, il va faire She-Hulk et Death à gauche. On va pas forcément Death, mais genre euh, Dino, she Enfin, il y a des she quoi. En général, quand il y a Magic dans ces deck-là, il peut y avoir she Enfin, il y a souvent She-Hulk. Malheureusement, on ne bat pas She-Hulk. Euh, ouais. On va partir tranquillement. Bon, on a fait pas mal de défaites. On en fait une petite dernière. On fait pas mal de défaites là, mais bon, après, voilà, ça arrive. Hein. Euh, une... C'est le problème aussi des... Voilà. Moi, je redoute ça toujours. C'est que sur les vidéos de 35 minutes, parfois, il y a des sessions qui, il y a des séries comme ça qui sont négatives. Où on va, et on fait beaucoup de défaites. Parfois, on fait beaucoup de victoires. Voilà. C'est ce que je préfère dans les vidéos d'une heure. C'est que, en général, ça reflète un peu plus la puissance d'un deck. Le problème, c'est que, voilà. Pour Marvel Snap, je trouve quand même que c'est plus adapté de faire des, des petites vidéos de, de 35-40 minutes. Mais, euh, mais voilà. Mais bon, après le deck électro, on le connaît tous. Mais c'est vrai que c'est toujours un. On, on connaît électro, on connaît, on sait comment ça fonctionne. Mais on a parfois, on n'a pas forcément de liste en tête. Donc voilà, là, ça vous permet d'avoir une liste, apprendre euh, ou à laisser. Moi, vraiment, je conseille le deck. Je trouve qu'il est intéressant. Il va vous apporter le rang infinite si c'est votre objectif. Ça va vous permettre de euh, de vous concentrer un peu plus sur les cubes, donc aussi de travailler ça. Après voilà, en termes de win rate pur, c'est moins fort qu'un modoc, c'est moins fort qu'un. Euh, qu'un Death qu'un euh, qu Galactus qu'un Death, qu death euh, Wave par exemple euh, qu'un Good Stuff Card enfin Good Card uh, Good Stuff donc voilà c'est pas le meilleur win rate du jeu mais c'est un deck qui finalement met un peu plus et c'est ça que je trouve assez intéressant met un peu plus la, la priorité sur le le Snap parce que je me répète hein, mais c'est quand même assez important parce qu'on peut dire au, au préalable bah, le deck il est, il est à chier mais il est moins fort que les autres, mais justement, on va plus se concentrer sur le cube. Donc en fait, on va vraiment gagner en, en, en win rate par rapport à un deck hyper tricky où en fait, on va faire des snaps horribles parce qu'on sera trop concentré sur le... Voilà. Donc moi, vraiment, je le conseille sincèrement. Après, voilà, si jamais vous êtes... Euh... Si par exemple, perdre, ça vous ennuie, bah c'est peut-être pas le bon, le bon deck parce que vous risquez de faire des 8 de temps en temps et pas mal de petits moins 1, de petits moins 2, de petits moins 1, de petits moins 2 et 1-4-1-8, voilà. Voilà, notre main est infâme. Notre main est vraiment infâme. On va Octopus et on verra. Bon, à partir du moment où il snap pas, on a vraiment aucune raison de partir. Ah, Blue Marvel. On est derrière à gauche. I know, I know. Magneto Magneto c'est beaucoup de points mais Ah je suis trop derrière là Je suis trop derrière Bon écoutez on va, on, va, on va laisser tomber On va laisser tomber cette game Je vais être très gourmand je vais en faire une dernière non, non, non, respectons, respectons le, le timing des, des vidéos, non, parce que je commence, je, vais, je me connais, je vais commencer à faire des, du, du 40 minutes, après je vais aller sur du 40, <rire> commencé comme ça Hearthstone, hein. mes premières vidéos il y a 8 ans, c'était des vidéos de 20 minutes, hein, et puis maintenant c'est une heure, euh, donc non, <rire> restons sérieux, voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère euh, bah, ne pas vous avoir dégoûté du deck finalement, parce que c'est ça aussi, c'est vous proposer un deck, perdre plus que gagner, et parfois on peut se dire voilà donc essayons de vraiment euh, se dire que c'est une série de 30 minutes 35 minutes donc forcément euh, ça reflète pas euh, la puissance du deck vraiment je vous invite à il est pas très compliqué à crafter il y a pas mal de petits de petits changements évolutions à faire en fonction des cartes que vous aimez des cartes que vous avez donc vraiment je vous invite à jouer le deck et après voilà euh, n'hésitez pas à me faire votre tour euh, si vous gagnez avec me dire putain, ah, un fichou j'ai pris plein de cubes avec si vraiment vous faites défoncer bah, vous avez le droit de, de le dire également je ne rembourse pas le deck Sachez-le. <rire> Sur ce, je vous souhaite un, une excellente soirée, une bonne journée à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde